Ce que j'aime dans le mot, en tant qu'usager, hein, pas avec la casquette euh, que j'ai aujourd'hui d'architecte pédagogique de MOOC au bout de quelques mois, donc c'est un peu ambitieux. Euh, ce que j'aime, c'est la durée, 6 à 8 semaines. Donc quand on travaille à plein temps, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est l'idée du lifelong learning, formation tout au long de la vie. C'est aussi l'idée que je peux rentrer, euh, je dirais, de 7 à 120 ans, puisque maintenant, il paraît qu'on peut vivre physiquement jusqu'à 120 ans. Euh, c'est l'idée aussi, oui, bonne nouvelle, c'est l'idée aussi qu'il n'y aura que 5% des gens qui vont faire un MOOC, qui vont aller jusqu'à la certification. Moi, par exemple, si je décide d'être retraité, euh, je n'ai pas besoin de certification. Et qu'on va certifier les compétences, et, et non, euh, ça ne va pas être certification comme à l'école. Et ça, ça me plaît parce que je suis dans une démarche e-portfolio, une démarche d'évolution de, de la personne, et puis l'idée que je peux travailler avec d'autres. C'est-à-dire je ne suis pas isolé dans ma tour d'ivoire. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait en classe, ou alors ce qu'on fait dans certains types de classes. Par exemple, en formation à distance, les classes inversées, pédagogie inversée, où on va stimuler l'intelligence collective. Et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est développer l'intelligence individuelle, évidemment, c'est-à-dire que moi, je veux savoir où je suis, par exemple. Est-ce que je suis complètement gâteuse si je suis à la retraite et que je, je fais un DIY sur la couture euh, Bon, j'aimais bien la couture quand j'étais jeune et moi, j'ai l'ambition d'être un grand couturier dans quelques semaines. voilà. Et donc, je veux savoir où me positionner. Je peux mettre le curseur, mais je ne veux pas qu'on me juge. Et ça c'est possible parce que je vais travailler avec des groupes projets hétérogènes et je vais donner le meilleur de moi-même. Chacun va donner le meilleur de soi-même. Donc c'est aussi une vision éthique pour moi le MOOC. Donc euh, la multiplicité des langues d'Europe va être valorisée par des MOOC, euh, des langues africaines, des langues rares. Et ainsi, un dada que j'ai, c'est développer l'intercompréhension que vous aviez quand vous étiez petit dans le bac à sable. Vous saviez faire un pâté. Et le MOOC pour moi, je fais le pâté. Et je fais le pâté à plusieurs, parce que que la personne soit grecque, suédoise ou turque, je sais faire un pâté quand j'ai deux ans. Et pourquoi je ne sais plus faire des pâtés avec d'autres sans me m'étriper dans certains contextes professionnels, par exemple. Il n'y a pas de relation de pouvoir, encore que, bon, à la crèche il y en a, mais ça se négocie, comme à la crèche, au fond. Et ça, cet esprit de l'enfance retrouvé, quelque part, ça me plaît beaucoup. Alors le mot qui n'est institutionnel euh, à l'origine, pour l'instant, en France ça ne veut pas dire que euh, des boîtes privées ne vont pas créer des MOOC. Elles ont commencé. Euh, donc, comme il est institutionnel, évidemment, nous, on raisonne, y compris au Master régime, crédit. European Credit Transfer System. Euh, ça veut dire que euh, il faut que je dise, voilà, ça vaut tant, je vais avoir une note à la fin. Là, dans un MOOC, il y a deux formes d'évaluation. L'évaluation par les pairs. Les pairs, c'est la communauté des apprentis. On est tous apprentis. Là, ça peut être évalué par les tuteurs, ça peut être évalué. Alors les tuteurs sont des super euh, MOOCers, euh, souvent, euh, sont des étudiants de 3e siècle. ce sont des, des personnalités comme vous, Clémy, qui allez être experts dans votre domaine. Euh, vous pouvez être aussi, ça peut être évalué aussi par l'enseignant responsable du MOOC ou l'équipe d'enseignants, parce que faire un MOOC tout seul, c'est pas drôle. Nous, on est toujours... Moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait des binômes de création. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail. Le, le politique, l'organisationnel, le technique, le pédagogique et euh, l'affectif et l'émotionnel. Voilà tout ce que je dois évaluer. J'ai plein d'outils d'évaluation en Europe. Dans le MOOC, c'est intéressant tout ça, mais c'est l'évaluation par les pairs qui va primer. Donc le prof n'est plus dans son fauteuil de grand maître. Donc moi j'ai besoin tout de suite d'un expert qui va me faire gagner du temps. Donc un petit peu de savoir, un petit peu de savoir-être, un petit peu de savoir-faire et beaucoup de savoir-devenir. Et je ne sais pas où je vais quand je dis savoir-devenir et où la société va. Euh, et donc à la fin des huit semaines, ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. C'est une sorte d'aventure. Et bien sûr, comme dans les cours, on doit me dire, dès le début, dès le premier, la première semaine, on doit me dire comment on va m'évaluer. Alors nous, on crée des évaluations selon les types de publics. Parce que votre groupe de profs débutant, le pauvre, c'est pas la même chose que le groupe de profs qui a 20 ans de carrière. C'est pas la même chose que l'inspecteur général. Je fais exprès de dire ça. Et c'est vraiment pas la même chose que quelqu'un du ministère qui travaille sur fun. Je dis travail, ça veut dire met les mains dans le cambouis ou à être décideur. C'est déjà différent. Donc vous voyez, il y a plein de niveaux d'évaluation possibles. En tout cas... Ça chamboule tout, parce que là, on a une évaluation institutionnelle possible, toujours. Donc tout le monde a une connaissance.